On a l'air de croire que je fais n'importe quoi. Mais c'est le cas. Ouais. <rire> J'ai deux petits câbles. Un rosa bleu. Vous pouvez mettre des likes pour vos enfants. Super, non <rire> <rire> Rewind. <rire> Le SQ64, c'est un séquenceur à 4 pistes, il est polyphonique. On a dans ces 4 pistes, 3 pistes mélodiques, ABC et une piste rythmique. Sur cette piste rythmique, on peut avoir jusqu'à 16 sous-pistes et on peut les router sur l'une des 8 sorties gate qui sont ici sur la droite. Les sorties ABC sont dispo à l'arrière, on a du pitch, du gate et une sortie modulation euh, sur laquelle on va pouvoir euh, envoyer n'importe quel type de signal CV, c'est à vous de voir en fait. L'interface est assez facile, Qu'on va cliquer là, on va pouvoir entrer en mode gate directement euh, des steps, de cette manière-là. Mais il faudrait qu'il y ait du son quand même, Jean-Michel, parce que, tu vois, là, si je fais play, il y a... On n'entend rien. Par contre, ça bouge, regarde. c'est mignon <rire> Non Ça ne te plaît pas Ok, bouge pas. Je me suis fait une petite config ici, avec donc, le SQ64, un petit setup modulaire Eurorack avec aussi euh, un petit synthétiseur polyphonique ici, c'est un sculpt de Modal électronique. J'ai raccordé mon sculpt en MIDI, et je m'apprête à raccorder maintenant mon système modulaire avec les sorties CV-gate qui sont disponibles à l'arrière. Donc, pour rappel, sorties CV-gate 3x3 sur A, B, C, okay Pitch, gate, modulation, et 8 sorties... 8... 8 sorties gate sur la piste D, ok Donc, ça fait 3x3, euh, 3, quoi... J'aurais dû faire maths à l'école. Qui dit modulaire Eurorack dit petit câble. J'ai des petits câbles. Ils sont tous colorés. C'est joli. J'adore. Oui, c'est un peu girly. Et alors Le premier truc, je vais commencer à monter un petit peu mon patch pour démarrer comme ça au moins. Première chose, je vais prendre ce kick. Ça fait un peu de la neige. Le vent dans mes cheveux fous. Ouais, je sais, j'ai pas de cheveux, c'est pas grave. Voilà, vous n'avez rien compris, mais ne vous inquiétez pas, car moi non plus. Assez mortel Bon, voilà, j'ai fait un truc de base et puis on va construire au fur et à mesure. Hein. C'est un peu le principe du module rack. Bon, je vais partir d'un projet vide. J'appuie sur Project et puis je vais aller choisir mon projet numéro 5. Et ici, vous voyez, on peut charger les projets jusqu'à 64. C'est pour ça que ça s'appelle le SQ64 aussi. À chaque fois, vous voyez qu'il y a une petite diode allumée, c'est qu'il y a un projet dedans. Euh, donc là, je vais prendre une diode éteinte. Hop. Init Project. Voilà, je suis dedans. Je vais passer en mode Gate en appuyant sur Gate. Et là, vous voyez, la piste A clignote, donc je vais pouvoir aller prendre ma piste D. Quand j'appuie dessus, vous voyez, il se passe quelque chose ici. Je peux aller choisir une de mes 16 sous-pistes. Là, je suis sur la 1, c'est celle qui est allumée en surbrillance. Et maintenant, je vais prendre ce câble orange, car c'est une couleur que j'apprécie particulièrement, et je vais utiliser la sortie de gate numéro 1 pour aller la mettre dans l'entrée trig de mon kick et mon kick, normalement, si tout va bien, il sort sur la une. Oh oui! Oh oui! Voilà, donc maintenant, j'ai connecté un kick sur ma sous-piste D1. Donc, j'ai plus qu'à saisir des steps, là, comme ça, et faire play. Jusqu'ici, c'est très facile. Charlet, pour le charlet, je vais prendre ma sous-piste D2. Voilà, donc ma piste 2, qui est routée sur la sortie gate D2, on peut router ça comme on veut à l'intérieur du SQ64, euh, je vais l'affecter directement à mon charlet. Donc pareil, je vais prendre un autre câble. Normalement, si je passe sur cette piste et que je fais ça, là, par exemple, regarde. Magnifique, magnifique Superbe! Superbe! Ok, jusqu'ici tout va bien. Bon, je vais prendre ma piste A et je vais utiliser la piste A en CV Gate pour pouvoir déclencher mon Basimilus Iteritas Alter. Alors. Pitch, pitch sur le pitch. Ouais, ça c'est bien. Euh, gate sur le gate. Euh, trig, c'est là, regarde. Trig, yes. Donc là, sur ma piste A, si j'appuie là, je me mets sur la piste A. Jean-Michel, attention, truc et astuces. Si tu appuies sur pitch et A, tu passes en mode keyboard. Attends, donc c'est un clavier. Quoi, tu reconnais pas que c'est un clavier C'est un clavier Bon Pour vos enfants. Super, non On va plutôt faire une ligne de basse, ok Regarde, On va faire Shift, Clear. On va clearer la A du verbe clearer. Encore eût-il fallu que vous clearassiez Je vais mettre une enveloppe sur le Basiminus. Une enveloppe sur le Basiminus. Qu'on m'apporte une enveloppe sur le Basiminus. minus. Oh, alors... T'es sérieux là Oui Oui Bon, je vous ai montré un peu le fonctionnement basique, vraiment très simple, j'ai mis des steps, euh, voilà. j'ai fait une petite mélodie avec mon modulaire. Cool Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le SQ64, c'est aussi un séquenceur polyphonique. Ça veut dire qu'on peut faire des accords et puis les enregistrer à l'intérieur du séquenceur pour pouvoir les reproduire par la suite. Alors pour faire ça, je vais utiliser la piste B. Et sur cette piste B, je ne vais pas du tout utiliser le CV-Gate, je vais utiliser le MIDI. Donc là, j'ai connecté euh, sur le SQ64, sur la sortie Out1, l'adaptateur MIDI qui est fourni. Je connecte ensuite un câble MIDI directement dans un petit synthé euh, polyphonique. Ici, mon, mon sculpt de modèle Electronics. Okay. Donc là, j'ai saisi des accords en polyphonie avec le mode keyboard. Je les ai enregistrés en live et ça m'a permis d'arriver à cette petite séquence sympa. Wow. Bon, Au-delà de toutes ces fonctions très simples, il y, y a plein de trucs très sympas à l'intérieur du SQ64 dont je ne vous ai pas parlé encore. Euh, évidemment, sur chacune des pistes, euh, on peut aller paramétrer une gamme. Là, ici, par exemple, majeur, mineur, harmonique mineur, moi j'aime beaucoup, mélodique mineur, etc. Donc, vous avez beaucoup de gammes. Et vous avez aussi un mode accord, euh, Donc ici, qui est disponible. Donc Vous avez un mode mono, un mode cordes et un mode arpégiateur. Vous avez aussi quatre modes ici. Reverse, Bounce, stochastique et Random. Reverse, c'est pour pouvoir jouer euh, la séquence à l'envers. Euh, tiens, on va essayer sur la A. Il faut appuyer sur Shift et puis vous voyez là, Reverse. Là, je peux l'activer sur la piste A et ça donne ça. Regardez, c'est à l'envers. C'est à l'envers. Je à l'endroit. Je peux bouncer si j'ai envie, du verbe booncer. C'est-à-dire ça, ça s'en va et ça revient. Shift. Stochastique. Stochastique, c'est un mode un peu marrant qui fait que à chaque fois qu'il fait un pas, il décide s'il doit avancer d'un pas, reculer d'un pas, avancer de deux pas. Enfin, il fait des trucs assez marrants. Euh, je vais le faire sur la basse. Je vais vous le mettre aussi, vous allez voir. Hop, stochastique. Regardez, stochastique. <rires> voilà, pour la musique un peu générative, c'est vraiment utile, quoi. Bon là. Bref, ce n'est pas juste un séquenceur où vous allez entrer des pas, c'est aussi une aide à la composition. C'est une machine qui va vous permettre de rajouter des trucs par rapport à ce que vous avez fait et qui peut vous inspirer pour vos compositions. Si j'appuie sur le bouton Pattern qui est ici, je me retrouve en mode Pattern. Et ce mode Pattern, il va me permettre de choisir dans les différentes Patterns que j'ai déjà préenregistrées pour pouvoir performer en quelque sorte, c'est-à-dire choisir mes Patterns en live, à la volée, et qu'elles se jouent de cette manière-là. Bon, enfin voilà, vous comprenez un peu comment ça marche. Je vais faire un nouveau son, ok Depuis zéro, je vais reprendre un bout de ce patch-là, mais je vais faire autre chose. Allez, c'est parti Voilà, c'était le Korg SQ64. Si vous êtes intéressé par ce produit, je vous invite à aller sur la chaîne Les Sondiers. Vous trouverez une vidéo un peu plus détaillée sur les fonctionnalités du Korg SQ64. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre des likes. Vous pouvez aller dans la description. Il y a des liens pour acheter le SQ64 et toutes ces sortes de choses. Et en attendant, bah, je vais rentrer dans la, dans la séquence « Je m'en vais hein, ». Puisqu'on parle de séquenceur. Enfin, C'est la séquence où je, je m'en vais. Je, je prends cette pattern. Hein. Séquence, je m'en vais. Hop Ça y est hop.